J'ai trouvé sur ma route une petite goutte, goutte d'eau qui m'a dit, je suis l'eau là, je suis la vie. Sous un grand soleil d'or, de la mer je m'évapore, puis je pars en voyage. Emporté par un gros nuage Et je tourne, tourne dans le cycle de l'eau Tourne, tourne comme une roue de vélo Comme une aile de moulin Je tourne, tourne, tourne sans fin, Comme la canne de charlot comme un air qu'on aime bien Mon petit cœur palpite Quand tout se précipite Je plonge dans la source Et puis je continue ma course Je descends la rivière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 de charlot, comme un air qu'on aime bien, mon petit cœur palpite quand tout se précipite.